Salutons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur héros et généraux. Euh, pas du tout, on est sur Europa Universalis 4, j'alterne les jeux et parfois je me trompe. Si je me souviens bien, nous étions en guerre pour des provinces indiennes qui m'intéressaient fortement. On va essayer de s'emparer d'un maximum de provinces côtières pour avoir... À la fin des provinces de soie donc je prendrai bien ces deux là et peut-être sur le Bengale on peut commencer à piocher dans les terrains aussi euh, on est à un peu plus de 350 provinces il m'en faut encore beaucoup beaucoup euh, j'ai demandé à tous mes bateaux de se rassembler au même endroit euh, allons-y, ne tardons plus France n'est plus un rival valable est-ce que j'ai encore des rivaux valables Oui, visiblement, quand je ne serai plus en guerre. Alors, continuons à écrabouiller les armées adverses. Apparemment, France est à nouveau un rival valable. Refusé. Le Bengale, on va attendre que les deux derniers forts tombent, en espérant que celui-là ne tombe pas. Ah, trop tard. On va le reprendre. Hop là, double siège qui tombe. Rassemblons-nous de ce côté-là. Fin du siège du jaune pour... Euh, Peut-être qu'on peut les faire sortir maintenant. 62 de guerre, c'est très bien. Il faut vraiment que je monte mes relations. Avec l'Espagne, on va faire une revendication... 8, 10, c'est un point commercial, revendiquons-le. Ah, j'ai oublié cette province de soie faut aussi que je la prenne. Alors, on leur tombe dessus. Hop, une armée du Bengale en moins, ça risque de les motiver. Et en plus, le fort est tombé. Ok, faut que j'attende que mes troupes arrivent. Alors oui, allez là-bas vous. Il va en déjà Nous y allons aussi. C'est mal en contre eux. 16 000 fantassins décrabouillés. Je pense que le Bengal est décidé à faire la paix maintenant. Ah, en tailler tout ça, ce serait beaucoup trop. Euh, je ne les ai pas mis en gérant je ne crois pas qu'il s'est délié. J'aurais peut-être dû Bahamani et Guaral. Oh, une petite tâche en un. D'accord. Donc, ils sont tous les deux en faible. Imsen ça plus ça, plus de l'or. Pas autant. Juste histoire d'arrondir. Allons-y. Deux nouvelles provinces pour moi. Productrice de soie. Et par contre, j'ai pas fait gaffe. On va attendre la fin de la trêve d'abord On a que 62 de score de guerre J'ai vraiment la flemme de m'étaler Mais je crois que c'est ce qu'il va falloir que je fasse C'est pas beaucoup Alors, 103 bases de bateaux rassemblées, on va prendre ceux qui font du commerce et demander de protéger le commerce à Alep, puisque visiblement c'est le point qui est censé me rapporter le plus. Voilà, on a des provinces revendiquées de plus, on va attendre encore un peu, je pense qu'il faut que j'attende celle-là. Ah, comme ça en plus en même temps j'ai le temps d'occuper tous les petits endroits. Cette armée, elle va aller faire de la chasse. Bohème demande quand dans la conquête bohémienne de Graz. J'ai même pas fini ma guerre. Oh la Pologne a pris beaucoup. Euh, euh, euh. ouais, J'ai pas l'onglet Ici quand on a un DLC on a un onglet Pour euh, dire les provinces qui nous intéressent le plus On va rejoindre Mais j'aurais pas beaucoup d'armées à envoyer Celle là Nogai Elle y a personne encore protégé Pour pas très très longtemps La Moscovie perd Contre qui Attaquant face à Bourriat dans la reconquête moscovite, elle perd contre Bouriat. Alors ça c'est assez impressionnant. C'est probablement lié au fait que je leur ai fait une frontière géante. Oh, on va considérer que la Bohème va s'en sortir euh, au moins pour le début toute seule, elle est très forte. J'espère qu'elle cédera des territoires à la Hongrie qui revendiquent une très grande surface. Euh, et, et, et, et on va attendre un petit peu avant de finir notre guerre. D'ailleurs, il est moins fatigué. Ce que je comprends pas tellement. 20 de tradition terrestre euh, J'évite je... de perdre tout ça Voilà Un petit écrabouillage On doit pouvoir aussi rassembler notre bateau De ce côté là monter en positif en stabilité pour l'instant parce que j'ai pas les qu'est ce que je voulais dire j'ai pas euh, beaucoup de points et je n'aurai besoin dans la paix c'est surtout que la province à 22 se termine Guerre, je pense attaquant ah, dans la reconquête Vijana Gray. Ça me pas. Il n'y a pas de province productrice de soie très au sud. Ah, si, il y a celle. Faudra que j'attaque le Vijana Viennes... ah, à un jour l'autre. Mmh, on a trop de points euh, côté militaire. Peut un gros bonus. Euh, faudrait que je fasse des bâtiments militaires pour que soit plus nombreux à avoir un gros bonus. Moscou. Allez, on s'arrête. Tomber, on aura le score qu'il faut. Augsbourg s'est rendu. Ah bah voilà mon point de stab gratuit. Et on pourrait en théorique recommencer à convertir. Autriche a reçu un don de gêne. Oh, un gros don. En tant que. je sais pas. Juste comme ça. La France a continué à commencer à reconvertir pas mal. Les Pays-Bas sont catholiques, le Danemark est catholique. Euh... Bon, on aura 2%. Grosso modo, il faut que je prenne 70% max. Je voudrais absolument ces deux provinces-là. Celle-là, elle est grosse ou elle n'est pas grosse Elle n'est pas grosse, mais elle ne me fait pas de chemin. Donc, on va plutôt prendre ces deux-là. Tchoc, tchoc, ça, mais c'est pas des provinces côtières, c'est pas grave. Euh, et ensuite, pour des provinces là. C'est-à-dire un truc comme ça. Oh, en plus, j'ai les deux provinces là. Oh, par contre, 103% de surexpansion, on oublie. 60, c'est possible. Est-ce qu'on peut monter à 70 On a 32. Grosso modo, il faut que je monte pas plus de 70. On peut faire ça. On pourrait demander plus. Je sais pas quoi demander de plus. Oublier sa garantie sur Gujarat, Voilà. Et me donner plein de sous. C'est parti. J'ai plus les points qu'il faut. Tant pis. Oh Qu'est-ce qu'il faut Stabilité d'au moins 1. C'est tout Donc euh, j'ai... Deux non, je sais même pas où ils sont les sectes chez moi. J'ai une province secte, province de bas truc et hop ils veulent, ils veulent bien me convertir au, au secte. On a deux catholiques, une bonne poignée de chiites, beaucoup de coptes, une hindoue, Beaucoup d'orthodoxes, quelques réformés et une chicte. Allons sur la côte. Euh, avec qui sommes-nous en? Rêve. Le truc c'est qu'il me faut un droit de passage si jamais je fais des, des territoires. Ou alors il faut que je fasse passer mes armées en bateau, mais ça c'est vraiment long. Qui puis-je attaquer euh, Delhi, je peux pas, Afghanistan je peux. Moscovie c'est un peu loin mais je peux, Nogai, je peux pas, Transoxiane, je peux pas, moi je verrais bien Afghanistan du coup, ou s'il est allié à un des bonhommes que je cible, juste pas de revendication sur l'Afghanistan, pas du tout. A priori, on va pas se convertir. Euh... faire une revendication sur le darkfour j'ai pas laissé d'armée là bas pour les attaquer Ils sont alliés à kafa et n'goré n'goré on sait pas où ils sont je crois en tout cas enfin, on n'est pas, pas découvert je crois qu'ils sont dans cette région là euh, entre temps Il va peut-être être temps de commencer à faire bouger des armées pour l'Afghanistan sera pas là, on peut s'arrêter là si on veut. Grosse armée à 37, on va la faire aller jusque là. Voilà, j'ai une armée qui est arrivée côté autrichien. Pas assez vite pour sauver le fort. Pas grave, il va retomber rapidement. Euh, non, les bourriettes, vous passez pas, vous êtes pas. Ah, ah ils ont gagné. C'est les Zoirat qui demandent. Non. Ah non, ils ont. Ils étaient en guerre et ils ont fait la paix. Et ils ont gagné deux territoires. Qui étaient même pas à eux. Ah les bourriettes, ils ont un bout là-bas, je savais pas. Fin du siège. On va essayer de piquer le fort des re rebelles. Je sais pas s'ils ont beaucoup avancé. On est à 28 en tout cas. Ils occupent pour la Hongrie, ça c'est chouette. Je ne dois pas avoir beaucoup d'expansion agressive dans ce coin là. En effet, vraiment pas beaucoup. Euh, faut me une revendication sur l'Afghanistan, moi. Sinon, j'attaque à la char avec l'Afghanistan en comblant Il y aura le Yémen. Ça m'arrange pas qu'il y ait le Yémen. Ou oh, Hormuz. Il y a Yémen et Mamluk. C'est un peu beaucoup. La Transoxiane on dit qu'on pouvait pas. La Moscovie, j'ai des revendications sur eux. Une. Il faut qu'on en fasse plus. Bon on va attendre d'avoir une revendication sur l'Afghanistan avant de réattaquer. Et puis voilà. Comme ça en plus j'aurais pu lancer les dernières euh, légitimisations. On gagne sur l'Autriche, doucement mais sûrement. Ils ont perdu beaucoup de territoire là-bas. J'en étais pas tellement conscient. Donc face à la Pologne. Je crois bien. On va laisser les rebelles commencer le siège. Après, on les aidera. Ah, la transoxiane est finie. Euh, la transoxiane, ils sont alliés à Hormuz et c'est tout. Et j'ai pas une seule revendication sur eux. Ça, c'est dommage. Et donc 45 000 hommes et un super général. Je pensais pas. Ça avance pas, le fort, on va le faire nous-mêmes. Euh, le fort, le siège. Pas d'airborne, c'est rendu. J'ai pris les territoires pour moi, mais euh, c'est pour la Hongrie protestante. L'Autriche est toute seule. Je pensais pas qu'elle mourrait très vite comme ça. L'Autriche. Oh, on perd beaucoup. Euh, mince, j'ai donné à la bohème maintenant. Je peux plus le reprendre. Je voulais donner à la Hongrie. Euh, en pratique je pourrais monter mes troupes côté Moscovite aussi. On va commencer par faire des revendications sur euh, la Moscovite. Euh, perdu du prestige, j'ai besoin de mes points administratifs. Beaucoup en ce moment d'ailleurs. peut-être aider sur les forts qui avancent lentement. Ah, je peux pas légitimer parce qu'elle est dans les terres, celle-là. Faut que j'attende le delta du Bengal, je crois. C'était bien ça. 5, la soie, c'est beaucoup, beaucoup. On va mettre aussi toutes les provinces du nœud du Gujarat. Euh... Du coup, j'ai gagné un marchand pour le nœud du Gujarat. On va tirer depuis là. Transfert de puissance. Je mets toutes les provinces que j'ai, de tous les nœuds que j'ai. Autriche, 7, Baskarantis, 13 et brandebourg à Bohème. 1, 2, 3, 4, 5 à Hongrie. On sa à ses revendications sur Rupin. Ça, c'est chouette. Ils nous ont fait un pont sur... Euh... Ils ont relié les terres. C'était un des trucs que je souhaitais. On est dans la province de... Somogy. Alors visiblement il y a une guerre, Pologne-Moscovie, euh, défenseur face à Pologne dans la conquête polonaise de Oka. La Pologne s'attaque à la Moscovie pour faire des conquêtes. Ça c'est une mauvaise nouvelle sur, pour la Moscovie euh, rapport à leur taille, franchement. Oula, celle-là on va pas la prendre, elle coûte beaucoup trop cher. Euh... Celle-là, je voudrais la, la prendre particulièrement Voilà Hormuz, je crois que j'ai déjà une revendication Pratique, je pourrais attaquer Hormuz condition que la 13 soit pas rompue Ce serait mieux Oups. Alors, Rivo France L'Espagne, on va éviter Et euh... J'ai pas amené d'armée jusqu'à l'achat déclarer la guerre, ils sont pas de troupes, je sais pas pourquoi, on va envoyer cette armée là, elle est dans le coin, euh, moins 2000 hommes qui prennent ce, ce port là, vous, vous prenez là, vous, vous prenez là, vous, vous prenez là, enfin vous, vous, bon je sais pas, vous allez vous étaler sûrement, et on verra bientôt ce que je peux prendre à l'Afghanistan, euh, côté Yémen, j'ai pas trop Faire des revendications sur eux. Je voudrais faire des revendications sur le même look en revanche. Avant d'avoir les deux, je vais prendre ces trois provinces là. Et peut-être que je pourrais aussi prendre d'autres provinces. Donc autant avoir les revendications dessus. Par exemple, ces deux là. Province à 3. J'ai encore trop d'avance militaire. Je pourrais développer des provinces sur celle-là. Il un... n'y a pas de bâtiment militaire, on va le faire. Peut-être d'autres endroits où c'est intéressant. On va s'arrêter après. Je suis content de mon alliance avec la Bohème. Ils ont encore beaucoup, beaucoup d'hommes. 50 000, euh, il doit avoir 70 000. Pour la taille du pays, je trouve que la Bohème est un des pays qui a une petite taille et une super puissance Nagar, Bengal, c'est un peu gros lui, il y a rien, Nagar, garantie par tout le monde fin du siège de Merve il y a encore un fort là bas fin du siège de Kaboul Donc on peut les mettre où on veut ils ont juste une armée par là fin du siège ici Je dois les faire disparaître parce que c'est une uniprovince qui rejoindra la quoi. Ils sont contre moi à chaque fois qu'il en aura la possibilité. J'ai pas envie de les voir à chaque fois. Ici, si, j'ai probablement prendre le passage. Sauf que celle-là, elle coûte super cher. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas prise. Plutôt, on n'a pas de... Bon, on... pas du très rapide, mais on peut tenter. Une fois que le fort sera tombé, je pense que ce sera bon. Si on veut les démotiver, je prends juste cette armée, je la fais reculer et on attaque l'autre. C'est des montagnes, ça me fait pas peur. Ah, ils sont déjà démotivés. Pas besoin. Alors, à l'achat. Refuse. En fait, si. Pas besoin de les démotiver. Pas ce que je croyais. S'attraper, c'est génial. Alors, ouais, pas imaginer qu'ils se mettraient à faire des sièges. Voilà, la dernière province sera siégée, et ensuite on se replace pour la Moscovie. Oh je me suis fait attraper Là j'ai déjà une armée de placer Oui, ils vont tout là-haut allez là, là, ici aussi Donnons-leur de l'argent, ne perdons pas de stabilité pour de l'argent. Non, <coughs> voyage en même temps, tant pis. Euh, 54, ce serait bien que ça se finisse celui-là et celui-là en janvier. Ah ah ah, oui, d'accord. on peut sauver les hongrois hongrois un peu trop téméraires voilà dernière armée de l'Afghanistan instant perdue donc celle là ensuite celle là on a dit qu'elle coûtait pas mal 29 c'est une grosse C'est beaucoup plus que les autres visiblement 24, 28, 36, 35, 33, 35, 47, c'est pas une grosse province. Ah, je peux prendre celle-là à 3. Il bon, faut aussi que je relie mes provinces euh, prises. Je peux faire tout ça. 70%. Euh, le truc, c'est 21 et 18. Sauf si j'attends euh, jusqu'en août. Attendons jusqu'en août. Euh, tout en déplaçant nos armées côté moscovites. moscovite. Moscovite, si par des particularistes. notre euh, allié ils se sont mis venise et nous a mis venise dans la coa l'autriche euh, pas la croatie et probablement que c'est tout d'accord pourquoi pas impressionné que l'Ecosse perde tous ses territoires à l'Angleterre. Je sais pas ce qu'il en est arrivé. Oh Régence. Ça, c'est embêtant. Surtout qu'il a 5 ans. Euh, on va voir ce qu'on va faire euh, à propos de cela pour le prochain épisode. Peut-être que je vais revenir sur la sauvegarde juste avant. Euh, pour pouvoir... Euh, le ré... Je vais le remettre, bon, on verra.